Alors non, pas du tout, la mutuelle complémentaire, elle n'est pas du tout obligatoire mais fortement conseillée puisqu'elle va permettre d'améliorer les remboursements en prenant en charge les 30% restants après le remboursement de la Sécurité sociale. Elle devient même indispensable pour certains soins comme l'hospitalisation ou l'achat de lunettes, de prothèses dentaires ou prothèses auditives qui sont des soins coûteux et pour lesquels la Sécurité Sociale fait un remboursement moindre. Voilà. Il faut savoir aussi que pour des situations plus difficiles, pour des étudiants en difficulté financière, il existe la complémentaire santé solidaire. Elle sera soit gratuite en fonction d'un plafond à respecter ou participative, mais elle n'excèdera pas un euro par jour à savoir pour des étudiants jusqu'à 24 ans c'est 8 euros par mois euh, la mutuelle quel que soit l'organisme choisi qui fera partie de ce dispositif donc avec la complémentaire santé solidaire vous ne payerez plus vos consultations que ce soit médecin, infirmier, kiné, hôpital euh, vous ne payerez plus vos médicaments, vous ne payerez plus euh, les pansements euh, les cannes, les fauteuils roulants et vous aurez des tarifs aussi euh, préférentiels sur les prothèses auditives dentaires et sur vos lunettes. Pour accéder à la complémentaire santé solidaire, vous devez remplir des conditions de ressources et des conditions administratives. Vous retrouverez toutes les infos sur le modèle de l'USMB. Alors, tu n'es pas obligé de souscrire à une complémentaire santé, ce n'est pas obligatoire. Néanmoins, ça aide à prendre en charge l'entièreté de tes soins. Elle devient même aussi indispensable pour d'autres soins puisqu'elle va intervenir sur des soins qui ne sont pas du tout remboursés par la Sécurité sociale, comme les médecines douces ostéopathie, nutrition, acupuncture, elles peuvent aussi euh, rembourser certains dispositifs de, euh, de contraception, comme des, certaines pilules qui ne sont pas remboursées, ou l'achat de préservatifs. Et certaines mutuelles vont même au-delà, puisqu'elles vont prendre en charge et rembourser l'achat de fruits et légumes frais. Et pour certains étudiants, enfin c'est important aussi pour les étudiants puisqu'ils sont amenés à partir à l'étranger, en fonction du pays, les, les soins à l'étranger ne sont pas remboursés en totalité voire pas du tout par la sécurité sociale. Donc là oui aussi il est indispensable et important de souscrire à une mutuelle complémentaire adaptée. Quand on a une mutuelle, ce qui est bien c'est qu'on n'est pas obligé d'avancer les frais par exemple à la pharmacie, à l'hôpital, ou au laboratoire, pour les radios. C'est la mutuelle qui va rembourser directement le professionnel de santé grâce au dispositif de tiers payants. Tous les étudiants, quel que soit leur âge, leur provenance, vont pouvoir trouver une mutuelle adaptée à leurs besoins et à leur budget. Il existe même des dispositifs particuliers pour certaines situations, comme pour les étudiants étrangers qui viennent en court séjour.